Salut à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de recevoir trois accessoires de la marque Pitaka, qui essaye d'un peu de se différencier de la concurrence. Et aujourd'hui, bah, je me suis fait le plaisir de les tester. Et finalement, je vais vous dire ce que je pense de ces deux coques et de ce chargeur sans fil. Il s'agit du modèle Pitaka Magmount Chi Desktop. Et c'est pas forcément un chargeur sans fil comme les autres, tout simplement parce que vous allez venir positionner votre smartphone sur le chargeur grâce à un aimant. Et ensuite, vous allez pouvoir, comme vous le souhaitez, orienter le présentoir ça peut être très pratique pour différents usages, comme par exemple la visioconférence pendant que votre smartphone se charge. Vous êtes certainement en train de vous poser la question, comment mon smartphone peut tenir grâce à des aimants Ça veut tout simplement dire que vous allez devoir vous offrir les coques proposées également par Pitaka qui permettent d'utiliser cet accessoire. Mais Je suis d'accord, ça fait un peu cercle fermé, ça nous rappelle euh, Apple, mais sauf que là c'est Pitaka. Donc c'est pas pareil. Autre particularité de ce chargeur, il intègre un système de refroidissement grâce à un petit ventilateur. Vous l'avez certainement remarqué, quand vous chargez la plupart du temps votre appareil, que ce soit en filaire ou en sans fil, il chauffe, il produit de la chaleur et grâce à ce ventilateur, ça va permettre de refroidir l'ensemble pour éviter qu'il se passe des incidents euh, brûlants. Le chargeur est un chargeur 10 watts, donc ça restera quand même moins rapide que si vous chargiez votre smartphone en filaire avec un chargeur plus puissant. Mais ça reste quand même dans la tranche haute des chargeurs sans fil quand tu tu vois qu'encore il y a des chargeurs sans fil qui rechargent en 5 watts c'est quand même le haut du panier avec ce style de chargeur. je note également que ce chargeur est plutôt design et puis la petite particularité de pouvoir orienter son smartphone ça peut être pratique et enfin en point positif je note bien évidemment le système de refroidissement qui est quand même un peu une particularité parce que j'ai pas vu beaucoup de concurrents qui intégraient cette fonctionnalité il faut dire que c'est bienvenu au niveau par contre des points négatifs bah, c'est un peu le revers de la médaille certes il y a un ventilateur pour extraire un peu cette chaleur mais ça fait un peu de bruit alors si vous placez ce chargeur là sur votre table de charge, fait en dormant, ça peut être gênant. Ou si vous n'y êtes pas très sensible, ça reste un bruit euh, très discret, mais un bruit quand même. Autre point négatif, ce chargeur est uniquement utilisable avec les coques de la marque. Forcément, les coques permettent au téléphone de venir s'aimanter sur le chargeur. Et il va falloir du coup vous offrir une coque de la marque Pitaka également, dont font partie les deux autres coques dont je vais vous parler tout à l'heure. Et enfin, dernier point négatif, je note le prix. Il faudra débourser quand même 50 euros pour s'offrir ce chargeur, sachant qu'en plus, comme je vous l'ai dit, il faut s'offrir une coque. Vous allez voir que les coques, c'est pas donner non plus. Sans transition, c'est super. On parle maintenant des coques. On parle de la première, la coque Pitaka Mac Case Pro. Donc qui est une coque vraiment renforcée et qui permettra à votre smartphone de résister en cas de chute. En point positif, je note les renforcements qui sont mis aux quatre coins de la coque qui permettent bien évidemment d'amortir le choc en cas de chute. Pour une coque résistante, elle n'est pas trop grossière. Elle ne va pas venir grossir votre smartphone ou en tout cas pas trop, surtout pour une coque anti-choc. Le look reste relativement sobre avec quelques rainures bienvenues pour permettre de bien tenir le smartphone en main et d'ailleurs au niveau de cette tenue en main ça reste quand même agréable on n'a pas l'impression de tenir un gros pavé bon par contre au niveau des points négatifs moi j'ai noté la finition que je trouve pas très premium également l'accès aux boutons les boutons j'aime bien quand ça clique quand on a vraiment l'impression quand on appuie par exemple sur le bouton de verrouillage de sentir qu'on a appuyé dessus là on n'est pas forcément sûr des fois et on a l'impression qu'on est obligé d'appuyer un peu plus fort dommage je note également la grosse rigidité de cette coque et d'ailleurs j'espère que ça abîme pas le smartphone en la, la mettant ça fait un peu penser aux coques rhino shield qui sont tellement rigides et tellement dur à mettre en place et à enlever qu'on a l'impression des fois qu'on est plus en train d'amimer le smartphone en mettant la coque pas top et enfin je terminerai par le prix je vous en ai parlé pour l'accessoire précédent là c'est encore plus révélateur sur cette coque elle vous coûtera 50 euros oui c'est pas donné surtout pour une coque qui ne reste qu'un accessoire et qui en plus de ça n'est pas forcément premium pourtant le prix est premium enfin on termine par la dernière coque la pitaka mc qui est personnellement mon coup de coeur entre les deux coques c'est une coque qui se veut ultra slim donc là c'est sûr que c'est pas du tout l'aspect ultra renforcé de la précédente mais elle a l'avantage du coup d'encore moins faire grossir et rendre épais votre smartphone moi c'est ce qui me convient le mieux là encore une fois hop vous pouvez venir l'aimanter. ça fait partie du concept je note un point positif les très bonnes sensations en main moi j'aime beaucoup ce type de matériau utilisé. apparemment ils disent que c'est un peu la matière dont est constitué les gilets par balles bon je me suis renseigné c'est une matière qui est quand même relativement proche du carbone même si c'est pas du carbone hein, bien évidemment mais voilà ses propriétés s'en rapprochent et en main ça se révèle agréable je trouve que le compromis est presque parfait en termes de et de finesse ça reste mon avis ça rend le smartphone et cette coque très élégant en tout cas j'ai l'impression qu'ils se marient bien ensemble en point négatif je relève le fait qu'elle soit assez salissante c'est vrai que si vous la prenez au quotidien vous verrez à l'arrière des petites traces un petit peu comme du gras pas top ça ne plaira pas à tout le monde les boutons sont pas protégés donc attention aux rayures c'est le revers de la médaille et enfin on termine par le prix mais bon c'était un des points négatifs que j'avais noté également pour les deux autres accessoires. Là aussi, cette coque vous est proposée à 50 euros et ça fait quand même cher. Voilà, et quand on regarde les autres marques qui fabriquent des accessoires, il y a des prix beaucoup, beaucoup plus bas. Voilà, le prix est premium. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions par rapport aux produits, n'hésitez pas à me les poser directement en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Je n'ai pas de lien d'affiliation, donc si vous voulez vous offrir ces produits, vous pouvez le faire directement sur le site du constructeur ou sur Amazon. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher pourquoi pas un petit pouce bleu. Vous pouvez également me retrouver sur le réseau social Instagram, mais également sur le site lié à l'actualité d'Apple, le site applenewsfrance.fr. Le lien est en description. Et en attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao